Il y a dix ans, j'ai imaginé De Bonne Facture avec l'envie de faire du vêtement comme du design, avec un rapport intime à la matière, aux finitions et aux savoir-faire artisanaux. J'ai fait un tour de France des ateliers textiles régionaux pour imaginer un vestiaire nouveau qui décontracte les classiques masculins avec un véritable amour de la qualité. De Bonne Facture a été pionnière sur des engagements forts comme la régénération des filières lainières locales, les teintures végétales, les matières non-teintes ou encore des savoir-faire ancestraux comme les impressions au bloc de bois. Aujourd'hui, les consciences se réveillent enfin sur ces enjeux et la marque connaît un succès de plus en plus important. Nous avons doublé notre chiffre d'affaires en seulement deux ans. Nous sommes revendus dans certaines des boutiques internationales les plus prestigieuses, mais aussi dans de petites villes où les amoureux du travail bien fait nous commandent nos éditions. Nous sommes aussi très fiers d'avoir été soutenus par certains des médias internationaux parmi les plus exigeants. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour continuer à développer notre philosophie tout en restant indépendant. Votre investissement nous permettra de développer notre activité digitale, d'innover avec de nouveaux savoir-faire artisanaux, de pérenniser la structure de notre équipe et d'accroître notre notoriété. Nous allons aussi pouvoir faire de notre espace rue Soudaine, au cœur du village Popincourt un véritable lieu de rencontre avec des artistes, des artisans et des créateurs qui correspondent à nos valeurs. Plus qu'un investissement, Contribuer à notre levée de fonds, c'est aussi faire partie du club de membres de Bonne Facture. Investissez dans une écologie du textile, le renouveau de savoir-faire artisanaux, un modèle régénératif et une mode durable.